m'a dit alors il y a quelques semaines de ça je sais plus exactement quand j'avais demandé si euh, le passeport sanitaire allait devenir obligatoire bon apparemment effectivement ça va bien être mis en place alors ils appellent ça euh, passe vert je crois donc je reste sur ce que j'avais dit je pense vraiment que ça va se faire alors ce que je voudrais regarder aujourd'hui c'est savoir si on va vraiment être soumis à ce passeport ou ce passe vert pour euh, aller dans des lieux publics parce que pour l'instant ça c'est pas encore clair ou ce que j'ai compris moi c'est que on aura besoin de ce passe pour voyager par contre pour moi c'est pas encore clair de savoir si on en aura besoin vraiment encore une fois pour euh, aller dans des lieux publics donc on va, on va regarder ce que le jeu va me dire à ce sujet donc aura-t-on besoin d'un pass, passe, d'un passe vert pour aller, euh, mettons, je ne sais pas, bon, au cinéma, ou à la piscine, au restaurant, ce genre de choses Alors. Un silence et science, ok Donc, Ça veut dire que pour l'instant, c'est en train d'être étudié. Pour l'instant, on ne sait pas, c'est en train d'être étudié. On va voir. Aura-t-on besoin de ce passe pour sortir, pour aller dans des lieux publics oh, le Retour et doute. Hein? <rire> Vraiment, on se pose beaucoup de questions. Alors pas moi, forcément, mais euh, les personnes qui sont chargées de, de prendre cette décision, pour l'instant, ne savent pas trop. Ils sont en train d'y penser, sans projet, mais euh, ils sont en train de tourner un pont en rond. Il n'y a pas de réponse. Mais bon, on va essayer de, de voir un peu plus dans le futur, parce qu'il y aura bien une décision qui, qui devrait être prise, hein. Donc, est-ce qu'on aura besoin de ce passe pour aller dans des lieux publics C'est toute la question. Hein C'est vraiment toute la question. Oh oui, sacrifice. Ouf. Bon, il y a bien des questions de protection ici, hein, mais qui passent par un sacrifice. Alors, en réfléchissant, étant donné que je n'ai pas de carte spécifique concernant la vaccination... Euh, j'avais en fait en tête de prendre cette carte-là pour les questions de vaccination, les questions en relation avec le sang. Donc, il y a la vaccination qui ressort ici. Intéressant. Pour se protéger. Alors, j'ai bien l'impression que déjà... Euh pour vraiment être libre d'aller où on veut, il y aura la question de vaccination. Ça, c'est sûr. Bon, alors est-ce qu'il y aura euh... Mais moi, j'étais restée sur le, le pass. Alors, est-ce qu'on aura besoin du pass Quoique, c'est un peu la même chose. Hein. Sans réfléchir. Oh, il y a des choses qui sont pas honnêtes. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oui, se retrouver parmi les gens qui nous ressemblent. Hmm. J'ai peur que le, la vaccination, alors sans être obligatoire, hein, j'avais vu qu'elle elle ne le serait pas, mais j'ai peur qu'elle soit quand même demandée pour pouvoir... Euh, pour pouvoir sortir donc en fait c'est le passe hein. c'est la même chose ouais ouais ouais, ouais. j'ai l'impression que ce sera il n'y aura pas d'autre façon de nous faire sortir du tunnel hein. alors je ne parle pas pour moi hein Je, il ne s'agit pas ici de mon opinion. Hein. Mais euh, ici, en fait, on risque de nous dire que c'est la seule façon de sortir du tunnel. Bon, ben bah moi, je dirais que oui, hein, parce qu'il y a bien la carte de la vaccination qui est sortie, avec la carte ici de la protection, donc se protéger par les biais du vaccin. Il y a des choses ici qui ne sont pas honnêtes, qui sont mises en place. Et ici, c'est bien pour se retrouver avec ses pairs, donc les gens qui sont comme nous. Hein. Donc on va redemander une dernière carte. Demander au jeu de vraiment de me confirmer. Ouais. Sinon, on va être puni. Ouais. Mais bon, ça mettra un peu de temps parce que, de toute façon, euh, c'est un petit peu la galère avec les histoires de vaccins. Mais là, le jeu me dit que c'est une question de temps et que ça se fera. Donc, soit vaccination, donc passe. C'est la même chose, finalement. Et, effectivement... Euh bah, on sort du tunnel, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on peut faire ce qu'on veut. Soit, euh, bah non, sinon, euh, punition. Bon, donc la vaccination, c'est vraiment quelque chose de très important pour les gouvernements. Ils y tiennent absolument. Et je ne vois pas d'alternative. Donc, quand je dis vaccination, encore une fois, si ça se passe, hein, c'est la même chose. Hein. Parce que quand on est vacciné, ça être certainement inscrit sur, euh, sur ce fameux passe. Remarquez, je ne parle pas de test. Hein. Je parle vraiment de la vaccination. Là. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Au revoir.